Les habitants ont une forte attente en fait sur la, sur la démocratie participative, euh, sur euh, le digital on, on voit en fait l'émergence euh, d'un certain nombre d'acteurs euh, notamment des, des civic tech euh, sur euh, donc des, des plateformes euh, participatives euh, pour, euh, où les habitants peuvent déposer leurs idées, euh, voter pour les, euh, euh, pour les idées déposées par, par d'autres et euh, l'intérêt en fait que, que l'on va pouvoir développer à travers cette, cette conférence c'est de se dire comment la ville de Vincennes a pu se saisir de ces, ces opportunités du, du digital pour euh, favoriser justement l'émergence d'idées euh, d'habitants euh, vincennois, euh, donc pour pour les sujets euh, assez divers, euh, donc sur, qui concernent véritablement ces habitants. Quoi.